Nous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, nous sommes venus ensemble pour t'adorer et louer ton Saint-Nom. Et nous t'adorons, nous nous émerveillons combien tu es grand et fort. Et combien ton amour est tout puissant et couvre toutes choses. Le nini, yo, ezali mingi pe, ezali zipa, manso. Et que cet amour brûle comme le soleil, peut fondre le cœur même le plus endurci. Ta main paternelle peut changer l'impossible en possible. Le fait que tu sois présent nous enlève tout sentiment d'isolation. Le fait que tu connais toutes choses nous donne un calme dans notre cœur quand nous n'en comprenons rien cher père tout puissant combien tu es grand et miséricordieux tata mpe ensemble dans la grande communauté nous te disons merci et longo nakati pour cet amour qui nous a été démontré de différentes façons en différents lieux tu as répondu à nos prières, tu es intervenu à tout moment. Tu fais de nous tes enfants. Une promesse merveilleuse nous est donnée. Merci pour ce que tu as fait pour l'un et pour l'autre. Nous déposons ça sur l'hôtel ici de ton fils. Cher Père Céleste, merci aussi pour cette occasion ensemble en communauté de prier pour l'un et pour l'autre. Pour ceux qui sont dans la souffrance et malades, interviens, réponds, cher Père Céleste, tu vois la souffrance. Pour ceux qui ont perdu beaucoup de choses et qui n'ont pas le moyen de vivre et de survivre, ceux qui ont des souhaits pour la famille, pour un enfant, pour l'aide, pour les parents. Nous demandons tout cela au nom de ton fils. Tout en sachant que ta volonté soit faite. Et nous avons soif maintenant de ta parole, de ta force, de ta, de ta conduite. Que par le canal de ton esprit, ta lumière puisse luire à nouveau sur nous. Que ce soit toi qui parles et pas une personne. Que nous puissions rester un et unis avec notre peau de patriarche et l'un avec l'autre. Même avec nos bien-aimés d'au-delà, qu'ils puissent aussi partager ces moments avec nous. Console ceux qui ont perdu un bien-aimé. Et à travers ta parole, console ton peuple. Que ta volonté soit faite et par la nôtre, nous demandons ça, au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et nous voulons partager avec vous une parole que notre apôtre de pâtiage nous a donnée en 2 Corinthiens, 1er chapitre, le verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Car vous êtes fermé, ferme dans la foi. Na lingaka koyela bobele esengo. Na etali bundimi na nalingi komitsia lingi komitia mkonzi na bino te, bozali na bundimi yakokoka. Merci jusqu'à la prenez place. Baton de auto La chorale peut chanter une cantique. Ba yembi ba pesa Thank you. merci aux choristes. Mes bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, chers amis qui se joignent à nous, peut-être pour la première fois. Nous sommes heureux de partager ces moments ensemble dans la maison de notre Père Céleste, peu importe là où vous êtes. Et de ces quelques moments, soutirait une force, une puissance, une consolation et un pardon. Dieu pourvoit à tout moment toutes choses pour son peuple. Forcément, à ses enfants, il ne peut pas les laisser abandonner. C'est peut-être toujours pas exactement ce que nous souhaitons. Mais c'est en lui, à travers sa parole, que nous avons cette confiance qui nous donnerait tout juste ce dont nous avons besoin. Nous continuons à enseigner nos enfants et aussi à nous-mêmes en nous efforçant de comprendre et connaître mieux en mieux les articles de profession de notre foi. Nous avons vu la semaine passée Troisième article qui parle de notre croyance en, au Saint-Esprit et en l'Église. Et le quatrième a trait aussi à l'Église et à l'apostolat. C'est notre Seigneur Jésus qui a tout mis en œuvre. Pendant sa vie, il a enseigné sa, son évangile. Ses commandements, il a rappelé de dix commandements, il a donné aussi un commandement d'amour. Un commandement de pardon. Il a dessiné comment procéder. Il faut être baptisé de l'Eau et de l'Esprit. Il faut participer à la Sainte Seine. Et puis maintenant, il a mis tout en marche afin que nous puissions suivre cette voie. Si Il est mort pour toi et moi. Il est ressuscité. Et... À ce moment, il a mis en place l'apostolat en leur confiant une mission d'enseigner toutes ces choses qu'il a enseignées pendant sa vie. De baptiser de l'eau et de l'esprit. Il a donné aussi l'autorité de pardonner les péchés en son nom. Avec une promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin des âges. L'apostolicité de l'Église de Christ. A a Et quelque chose mm. qui fait partie des quatre composants de l'Église de Christ. Et ça, ça veut dire quoi l'apostolicité de, de, de, de voir cela Ça veut dire plusieurs choses. En principal deux c'est que nous professons nous trouvons au sein de l'église la profession et la proclamation de la vie de la mort de christ la de sa résurrection de sa résurrection de son ascension et le fait qu'il retourne ça c'est un composant de l'apostolicité. Et l'autre partie, c'est en son sein, dans l'Église, se trouvaient et se trouvent actuellement, les apôtres actifs. Ce n'était pas quelque chose qui était donné à l'époque et c'est fini, non, ils sont actifs jusqu'au retour de Christ. Et l'apôtre de Christ a reçu aussi des commissions à nouveau de l'autorité de pardonner en son nom les péchés, de célébrer la Sainte Seine, et aussi de, de baptiser avec de l'eau l'Esprit Saint. Et dans notre texte, Paul il était conscient bien sûr de cette autorité, ou cette grande mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Mais il voulait insister que c'est le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son Église. Et dans notre quatrième article de foi, nous disons... Le Seigneur Jésus gouverne son Église. C'est lui qui décide tout, c'est lui qui est suprême. Et la porte n'est pas souverain. Il est serviteur. Serviteur pour faire quoi C'est là l'apôtre Paul voulait insister, nous sommes là, pour vous dominer. Mais pour contribuer à votre joie. Certes, ils ont la possibilité l'autorité de baptiser. Ce n'est pas l'apôtre qui détermine le salut. Ça, c'est notre Père Céleste, en fonction de nos propres efforts. Ce n'est pas l'apôtre qui est juge. Nous ne sommes que des serviteurs pour donner la joie à la communauté. Et comment ça se fait En transmettant l'évangile de Christ. Son enseignement. L'idée et l'objectif derrière cela, c'est pour donner la joie à la communauté. Cela comporte plusieurs composants. Mais l'enseignement de Christ, c'était quoi Qui apporte la joie. Numéro un, de ne pas faire de ces biens terrestres une priorité de notre vie. C'est là-bas. Et les apôtres renforcent ce message, pas parce que nous, nous gardons et restons pauvres. Misérables, ne, ne faites pas des efforts. Ici bas non nous disons aux étudiants étudie. Nous disons l'un à l'autre et nous-mêmes nous travaillons. Nous devrons gagner le, le, le pain quotidien. Nous préparons l'avenir. Mais la priorité numéro un. Ce n'est pas l'apôtre qui a dit ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 6e chapitre 33, cherchez en premier lieu le royaume du ciel. La justice de Dieu Toutes ces autres choses vont vous être données Et l'apostolat pour que nous ayons la joie ne font que transmettre cela Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits Et Paul il a dit en Philippiens 4 Réjouissez-vous, il parlait à la communauté. Et à nouveau, et je répète, réjouissez-vous. Ils étaient dans la situation difficile. Bah, alors l'homme, pas de raison pour avoir la joie. Cette joie n'était autre que Christ. L'enseignement des apôtres nous dit respecter les commandements. Faites un effort de connaître et de les respecter. À nouveau, ce n'est pas pour que l'apôtre domine, pour dire attention. Pour limiter les restrictions pour les autres disent à nouveau l'apôtre ainsi sur l'obéissance c'est pour garder un peu la restriction. C'est tout simplement pour transmettre l'enseignement de, de Christ, c'est lui qui a insisté En Jean 14:23, il a dit celui qui garde mes commandements. Jean je serai avec eux, le Père va les aimer. Et nous allons construire notre demeure en eux, ceux qui gardent les commandements. Alors, chers frères et celle, cela donne une joie, malgré le fait que peut-être on a certaines restrictions. En faisant le commandement, en respectant cela Nous pouvons vivre la présence et l'accompagnement De notre Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ Et qui va se plaindre, ça va donner la joie qu'il est avec nous dans les bons moments dans les mauvais moments et cela nous donne la joie malgré les différentes circonstances à nouveau en troisième lieu pour rester dans la joie Humiliez-vous, repentir, encore les autres vont dire, ah, voilà à nouveau l'apôtre qui veut nous dire, nous sommes des pécheurs, ils veulent souligner combien on est méchant. Et cela va affirmer leur autorité Absolument pas Si l'apôtre insiste sur l'humilité, le repentir Tout simplement c'est pour avoir la grâce du Seigneur Parce que si nous ne sommes pas humbles cette grâce ne peut pas venir et si nous ne pouvons pas nous repentir nous ne pouvons pas être pardonnés tu peux avoir toutes les richesses te réjouir d'avoir passé une belle journée mais sur mon don aussi, je sais que je suis condamné à mort. Quelle joie je peux avoir, même si j'ai bien mangé aujourd'hui. Ah, mais la mort m'attend. J'ai réussi mes examens. Mais je dois aller en prison. La joie qu'on peut avoir, c'est éphémère. Face à ce qui nous attend. Le repentir permet une liberté. Qui enlève maintenant cette peine. Et là on peut dire on est libre en Christ. Et c'est ça qui donne la joie Et maintenant si on bien mangé ou mal mangé, On dit bah, je suis libre en Christ Personne ne peut pas avoir quelque chose sur moi Personne ne peut condamner Le Seigneur m'a pardonné et c'est ça qui donne une joie, et cette joie est éternelle, ce n'est pas seulement pour quelques moments ici-bas. De l'apostolat nous apprenons la prière. Oh, ça y est, maintenant il veut nous apprendre comment prier. Ce qu'il faut dire. Pourquoi il faut prier. Comment il faut prier. Ah oui mais c'est le Seigneur qui a d'abord enseigné ça. Le Notre Père. Et puis ailleurs il a dit. avant vous priez vous demandez des choses. Et je vous recommande maintenant de prier et demander en mon nom. Matthieu 5. Et cela va procurer quelque chose et ce que vous demandez, Dieu va donner. Nous apprenons qu'il faut prier en son nom de prier comme Christ que ta volonté soit faite par la nôtre et c'est ça qui donne la joie même si toutes nos prières ne sont pas répondues Si on est comme l'enfant qui demande des choses, jamais satisfaites Dans nos prières, nous avons demandé correctement Nous avons demandé et nous avons prié comme Jésus tout ça, tout, tout bon et nous prenons de sa main ce qu'il nous donne. L'apôtre nous dit qu'il faut travailler. N'toma azali il faut œuvrer. On peut dire qu'il y a une distinction. Les serviteurs, le prêtre, le diacre, l'apôtre de Dieu et puis les autres. Nous sommes tous des ouvriers. L'autre va dire non c'est pour qu'on travaille à l'église C'est pour qu'on fasse quelque chose Parce que le pote seul ne peut pas le faire On n'est pas là pour dominer Nous ne sommes pas souverains C'est Christ qui est souverain c'est lui qui a donné le parabole De ceux qui ont travaillé et qui ont pu profiter de ces paroles que le maître a données aux serviteurs. C'est bien, vous avez bien travaillé. Entrez dans la joie du Seigneur. Et si nous travaillons, chacun, les membres, les enfants, les grands et les petits. Ceux qui bisoto sali alors là, nous allons, nous allons comprendre la grandeur de notre Père Céleste. Si nous apprenons à notre enfant de mettre une, de mettre une semence, et ce n'est pas beaucoup de travail de mettre la semence, de mettre un peu de l'eau, de cercler un tout petit peu avec un peu de temps et la grâce Dieu fait des grandes choses voilà une plante, voilà un fruit mais si tu n'as pas mis la semence tu ne peux pas voir comment Dieu œuvre quelque chose et tu ne peux pas non plus avoir la joie c'est pour cela nous avons force de, de travailler, de œuvrer, de faire quelque chose pour l'un et pour l'autre. Et avec notre faiblesse humaine, regarde ce que Dieu peut faire comme miracle. Et dans notre communauté, nous nous sommes émerveillés. Une petite prière, une petite visite. Un petit souci que j'avais pour notre frère. Regarde ce que notre Père Céleste a, a fait pour cela. Nous sommes des serviteurs, pas pour dominer, mais pour servir à notre joie, à votre joie. De prendre la conduite dans la souffrance. De garder la foi. Encore les autres vont dire, ça y est, ils ne peuvent rien faire. Dans la peine, souffrance, ils n'ont pas de solution. Alors ils disent, patience, gardez, prenez ça. Non, nous... Comprenons, ça vient de notre personnage. Il peut ôter une souffrance dans quelques secondes. La tâche de l'apostolat, ce n'est pas d'enlever et de trouver réponse à chacun de nos soucis. Dieu n'a pas fait ça pour son propre Fils. Mais de garder et maintenir la foi pendant ses souffrances. Christ a dit, vous partagez avec mes souffrances. Vous partagez aussi avec ma joie. Pierre, il dit, ne soyez pas étonnés que nous Boca... avons des problèmes, des difficultés et des soucis. En 1er pierre 4... Le verset 12 et 13, qu'on ne soit pas surpris sur ça. Gardez tout simplement le foi. Ne chancelons pas que ces circonstances ne viennent pas trop sur nous peser afin que nous perdons notre vie éternelle. Parce qu'une joie éternelle nous est réservée. Ah, C'est pour cela, cher frères et sœurs, l'apostolat, ce n'est pas non plus quelqu'un, une place remplie de grands personnages. Non, ce sont des hommes remplis de fautes. Bato oyo na Même Paul a dit, je fais des choses que je ne veux pas faire. Je ne fais pas faire. des choses que je devrais faire. Je ne suis pas là pour dominer. Mais il faut, faut trouver la joie. Comment Première chose, priorité, le ciel. C'est ça qui est important. Nous respectons les commandements. Nous restons humbles. Nous savons comment prier. Nous voulons travailler, nous voulons œuvrer. Et nous ne voulons pas perdre notre confiance dans la souffrance. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin avec l'apôtre Tumba. Qui va servir et le chorale peut préparer pour lui le chemin. Je chanterai... Bien-aimés dans les seigneurs distingués, invités, à entendre ce que l'Esprit vient de nous donner à travers notre apôtre des districts, nous avons tout intérêt de nous humilier et de placer notre confiance absolue et totale en notre Père Céleste. Quelles que soient les circonstances de la vie que nous sommes en train de traverser et de connaître. Comme qui dirait dans le bon comme dans le mal. Nous restons accrochés à notre Père céleste. Tout en espérant qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous venons de recevoir la nourriture. C'est comme dans une famille. Papa et maman, les parents, ce sont eux qui se tracassent pour que la famille soit nourrie et soit bien soutenue. Papa maman, ils peuvent tenir compte des caprices des enfants. Mais en dernier ressort, ce sont eux qui décident. Il en est de même avec notre Père Céleste qui s'est manifesté à travers ses serviteurs pour nous donner la nourriture au moment opportun. Ils ne vont pas s'arrêter seulement là-bas. Ils plus loin jusqu'à prendre soin de nous. C'est ce qui justifie la présence de l'hôtel des grâces aujourd'hui. Nous venons aussi d'apprendre que Christ, le Maître, le Seigneur, il est le chef de l'Église. Et nous comprenons facilement que lorsqu'on parle de l'Église, c'est c'est un atelier dans lequel tout le monde est appelé à être dedans afin d'être parfait. Toutes les batteries sont mises en marche pour, pour que l'église serve de chemin à suivre. Et dedans nous y rencontrons la vérité et cette vérité-là va nous libérer pour que nous ayons une nouvelle vie. Et c'est lui qui est grand dans tout ça, c'est le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui a dit qu'il va fonder l'Église, et dans cette Église, il y mettra tout ce qu'il faudra pour que les choses puissent avancer. Raison pour laquelle il a quitté les cieux, pour venir sur terre. Yango Pour... Nous accorder les saluts. On peut et pour faire croître la nature de Christ en nous, on peut Afin de rendre possible le fonctionnement de l'Église, on peut Et les choses ne vont pas tomber du ciel pour que la manifestation divine puisse avoir lieu et il faudrait qu'il y ait des hommes. C'est ce qui justifie la présence des apôtres et des serviteurs au sein de l'œuvre. Le Saint-Esprit se manifeste convenablement à travers les apôtres et les serviteurs. Pourquoi on a besoin de se faire des éloges Par contre, il faut s'humilier quand on voit tout ce que le Seigneur fait. Et nous, en tant que serviteurs, nous sommes obligés de nous comporter de manière digne. Comme il est dit en Philippiens 4, verset 8. En faisant ce qui est noble. Ce qui est juste, juste. Ce qui est honorable. Pour que nous ne puissions pas préjudicier les membres que nous sommes en train de diriger. Et à cet effet, nous nous sentons interpellés. Nous, nous, serviteurs et enfants de Dieu. Jamais dominer sur les enfants de Dieu. Mais les actes aideront à ce que nous puissions contribuer à leur joie. La joie, mes bien-aimés, c'est comme du carburant dans le véhicule. Faisons en sorte que nous puissions créer la joie, tant que le Seigneur se manifestera en nous. Pour que l'Église ait une vision de pouvoir rendre tout le monde à l'aise. On peut nous avancerons jusqu'à atteindre notre but. Malembe malembe to kokende mpo ete tokoma na ntina ya bondimi na Amen. Amen. Mais bien aimé, nous prenons bien volontiers ce carburant de joie qui est donné par notre Père céleste. Balinga nga mito za liko carburant oyoya esengo oyo tata na biso apesi. Car nous en avons besoin sans cela, ça devient toute chose devient un, une corvée. Et des choses normalement qui devraient procurer la joie ne donnent pas la joie. Nous nous approchons au pardon de péché. Et il y a des moments où le pardon de péché ne peut pas donner la joie. Comment c'est possible Le pardon ne donne pas la joie. Parfois, lorsqu'il s'agit du pardon qui est offert à une autre personne, et puis on regarde Et ça peut, par la jalousie ou autre, penser, dire « Mais pourquoi lui l'a reçu ?» Et la joie qu'on avait de notre propre pardon est enlevée parce que cela a été donné à lui. Le Seigneur nous a montré l'exemple avec le fils prodigue et son frère. Il était perdu et oublié, mais pardonné par le papa. Il était accueilli et le frère était là, oh mécontent. Ndekonae Chers frères et sœurs, si nous avons une partie, une semence, dans le sauvetage de notre frère et de notre soeur. si nous faisons un effort pour prier pour aider pour visiter pour encourager à revenir d'être pardonné quand il est quand il est pardonné, cela procure la joie. Sinon, ça peut procurer oh, la jalousie et puis le mécontentement. Et après de longs moments, quand on ne voit pas quelqu'un et puis il revient dans la maison de Dieu, on est plein de joie. Comme le Seigneur a dit, c'est quand même brebis qui retourne au troupeau. Ça procure beaucoup de joie. Maintenant, il nous a demandé de rester humble et aussi de repentir. Une précondition pour avoir la joie du pardon une, jo une, une joie de la grâce Que ce soit pour vous et pour moi La chorale nous prépare une cantique de repentance. Ba yembi, bape, sabiso, nzembo, ya Voix mon âme nostalgique, vois mon âme nostalgique. Je vous invite à être debout et ensemble nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,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 Cher Père Céleste, nous écoutons cette proclamation de pardon et de paix avec joie. Que malgré toutes les accusations, tu nous as pardonné. Et à nouveau, à travers le sacrifice de ton Fils, nous avons une liberté en notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous remplit aussi de cette paix éternelle. Et nous pouvons t'exprimer assez nos remerciements. Cela s'accompagne avec une prière, cher Père Céleste, car nous unis avec notre apôtre patriarche. Que ce soit la jeunesse, les enfants, les co travailleurs, nos vieux, ceux qui sont éloignés. Que ton Église puisse rester une. Yo, Et que nous puissions avoir joie dans cette unité. Na Et Oyo. Nous puissions développer. Nous voulons prier spécialement pour ceux qui prennent soin de nous, de nos corps terrestres. Ils se mettent sur le front, aide, accorde à eux protection. Protège tes enfants pendant ces moments. Nous voulons prier aussi pour le pays et son gouvernement. Les dirigeants, que tu puisses leur accorder toute l'aide qu'il faut. Que ton esprit puisse aussi inspirer à prendre de bonnes décisions. Tout cela, nous te demandons au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons clôturer le service divin en prière. Cher Père Céleste, merci encore une fois que tu nous permets d'être ensemble pour ces quelques moments par ces voix pour la parole, pour la grâce. Cher Père Céleste, que nous puissions aussi vivre comme toujours ta lumière. Tata, t'os l'ingiete, na katiabomo inabiso, tomona, bongengi na yo, loulenge ezalaka. Bani tes enfants, leur offrande. Pambola, bana yo, pambola, makabo. Que ce soit sous forme de, de, de différentes formes qui peuvent faire une offrande. Ezala, na loulenge nyon, so oyobango bakoki kiko pesa makabo. C'est un signe de reconnaissance et amour envers toi et ton œuvre. Ezali, elembo, yabolingo, mpe yakotie la yo motema. Ta bénédiction puisse rester là-dessus. Que, cher Père Céleste, tu peux aider à nouveau ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance. Et, cher Père Céleste, nous te demandons de tout cœur, envoie ton Fils. Nous sommes entièrement dépendants de ta grâce. Et, exauce le souhait qui provient de notre cœur.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 Merci nos bien-aimés pour tout votre amour et votre persévérance, votre constance. Si le compte est bon, ça fait 25 services divins de transmission de différentes formes. Ce qui Malamo 25 Nous voulons prendre l'occasion pour dire merci à l'équipe technique à tous ceux qui contribuent à ce que ce soit possible. Nos nos différents qui se ceux qui décorent les fleurs, ceux qui se pour nettoyer. Même les stations et nos frères, sœurs qui nous aident pour ça. Et, chers frères et sœurs, pour vous. Nous disons merci aussi d'avoir suivi fidèlement. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous gardons ensemble jusqu'à ce qu'on puisse se revoir tous dans la maison. Tina ngunga wapi tukukuta na biso nyoso na kati ya ndaku. La corel and cantik final. Bayembi, luyembo ya suka.